What's up, les amis? J'espère que vous allez tous ce magnifique ma le retrouve pour le vidéo avec une personne parce que j'ai des problèmes aujourd'hui, les amis. On se retrouve pour une vidéo FAQ sur Kavaxo Et bien oui, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se posent des... énormément de questions et j'ai décidé donc de vous parlez aujourd'hui de Kafaction. faction Donc comme si vous savez pas c'est quoi K faction les amis, c'est ça Farm to win PvP Faction qui va ouvrir très bientôt, le 9 février exactement et euh, en fait euh, aujourd'hui j'ai répondu aux questions que beaucoup de gens se posent sur Twitter, etc donc j'ai aligné à peu près une dizaine de personnes qui m'ont euh, donné des questions, je vais donner vos pseudos, je vais pas afficher le Twitter hein, parce que voilà quoi, on sait pas, après peut-être que vous allez copier strike ma vidéo et là après ça je vais devoir euh, euh, payer des frais à Youtube et tout, et là je vais pas le faire quoi donc je vais juste simplement dire votre pseudo et je vais poser la question que eux ont posé si vous voulez de toute façon voir les réponses ou les questions euh, vous pouvez aller sur le Twitter de la j'ai posté un tweet où -ce que vous allez pouvoir euh, voir les questions que les gens ont posées j'ai pris des questions tout en dessous du tweet donc toutes les questions sont là si vous voulez aller voir par vous même donc ensuite euh, euh, sur mon compte Twitter personnel, IconsQC Je vous fais gagner 1000 points boutique à deux personnes aujourd'hui Pour la vidéo d'aujourd'hui Donc vous avez juste à partager le tweet où ce qu'il y a le lien de cette vidéo-ci Et je choisis 2 gagnants dans quelque chose pour gagner 1000, 1000 points boutique chacun Ce qui fait 10 euros chacun Et vous donne en soi le meilleur grade pour le premier mois du serveur Si vous décidez de l'acheter ici. Donc on va commencer avec la première question qui vient de Hydrax V2 Allons-nous récupérer nos points boutique Donc euh... Malheureusement, oui et non. Donc la réponse non et pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi en fait, euh, lors du transfert, euh, quand Noclus a quitté, donc Noclus qui était l'ancien fondateur lors de la V2, vous avez sûrement dû le connaître, il a décidé de transférer toutes les machines, donc il m'a transféré deux machines, donc une machine qui contenait le TeamSpeak euh, et les serveurs lobby, et il, il y en a une autre qui contenait le site, et le serveur backup, soit la base de données, les, toutes, les, les trucs, toutes les serveurs backup. Et je lui ai demandé gentiment, j'ai dit, gros, euh, c'est lequel des deux qui est le serveur lobby pour que je puisse tout mettre sur une machine, le TeamSpeak, etc., pour pas payer deux machines le temps que faction réouvre. Et il m'a dit, celle qui finit par 162. Ok, par exemple, je vous donne un exemple, je me souviens plus, mais et celle qui finit par 162, c'est celle euh, du euh, Teamspeak. Il dit, celle-là, Teamspeak est le lobby. Donc, celle-là, tu peux la supprimer. J'ai fait, ok, je l'ai supprimé. Mais malheureusement, c'était celle des backups et aussi du site. Donc, on a tout, tout, tout, tout, tout, tout perdu d'un coup comme ça, par une fausse erreur, une manif euh, stupide. Genre, j'aurais dû vérifier correctement avant. Bref, c'était mon erreur. Mais. Ça nous a fait perdre toutes les bases de données du site et on a dû tout recommencer le site, tout refaire le site de A à Z, refaire tout le serveur de A à Z, les sources, tout. Donc, on a dû tout, tout, tout refaire de A à Z. Mais, il y a une façon de récupérer des points boutiques, les amis, c'est si vous avez une preuve. Donc, si vous avez une preuve, euh, vous allez pouvoir euh, récupérer vos points boutiques. Ça vous prend une preuve concrète euh, qui va être approuvée par un membre du staff. Donc, vous pouvez juste aller sur le forum, poster dans problème site, vous mettez preuve point boutique et vous pouvez voir là-bas euh, si vous avez un paiement de points boutique ou quoi que ce soit comme ça. Euh, allez sur le forum, postez. Vous avez une chance de récupérer vos de métier. Sinon, si vous faites partie des gens qui ont acheté dans les, le dernier mois du serveur, je vais rembourser tous les paiements sur PayPal. Donc, il y avait plus de 2000 euros. J'ai tout, tout, tout, tout, tout, tout, remboursé de ma poche. Inquiétez-vous pas, vous allez pouvoir remettre l'argent si jamais vous avez été remboursé. Donc, si vous avez acheté dans le dernier mois, regardez votre PayPal, vous avez été remboursé. Si vous avez acheté par PCF Card ou Dedipass par la fin du mois, contactez-moi euh, sur le problème site, sur le forum, et je pourrai voir avec vous qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous avez une preuve encore de votre paiement pour vous rembourser les points boutiques. Donc, il y en a beaucoup de, de gens qui disaient ouais, on a la flemme et tout. Au début, j'avais la flemme de rembourser tout le monde, mais je me suis dit c'était pas juste pour les gens qui avaient payé, etc. Et puis euh, donc on va euh, faire comme ça. Donc euh, pour les gens qui, comme Keros, qui forçait de fou sur Twitter, c'est pas que on veut pas rembourser, on va rembourser. C'est pas ça le problème, c'est juste que on voulait le faire de la bonne façon et une façon propre et notre forum et tout ça n'était pas installé lorsque on a fait l'annonce euh, qu'il y avait plus de sauvegarde. Donc voilà, c'est ça la, la vraie histoire et toute l'histoire euh, pour le, le, la perte de points boutique du serveur. Ensuite, Hydrax, merci pour ta question. Ensuite, on a une question de euh, Titi euh, Bok LGS. Quelque chose comme ça, je suis désolé d'avoir baffé ton pseudo. Il nous dit comment va fonctionner le système d'alliance. Donc, le système d'alliance, comme vous le savez, les amis, on avait, dit que, on avait fait un sondage sur notre compte plus tard, où on avait dit qu'est-ce que vous voulez comme type d'alliance. Il y en avait plein qui avaient mis illimité. Malheureusement, on ne va pas faire illimité parce qu'on on s'est rendu compte que c'était un peu injuste pour les factions qui étaient plus, moins nombreuses et surtout que les gens, en fait, Oh, les événements et tout ça va devenir inutile parce que Toutes les grosses factions vont se mettre alliées ensemble Et ça va être de la grosse merde Donc on a décidé de mettre deux alliés slash trousse Donc vous avez le droit à deux alliés ou deux trousse pas plus Ou un alli un trousse Vous n'avez pas le droit d'avoir plus que deux alliés quoi en gros Donc ça c'est deux, deux factions Ça fait que les membres de faction c'est 15 par faction Ça vous fait 30, 45 personnes Donc je trouve que c'est assez déjà beaucoup Sachant que 45 personnes ils vont pas être toutes coup en même temps les 45 personnes Donc ça devrait être bon avec ça pour l'instant Euh... Donc, ensuite, Impérial, Volcan. pourquoi euh, avoir fait des sondages sur Twitter pour ne pas les écouter? Il euh, y a des sondages qu'on a écoutés, il y a certains, comme je viens de le dire, comme les trucs illimités, ça, c'était impossible de euh, prendre la réponse euh, qui venait avec, parce que euh, ben, tout le monde a voté illimité, mais on sait très bien, les amis, que ça aurait été le bordel et que ça n'aurait pas été juste, donc si on, on a fait des sondages et qu'on voyait que c'était pas juste pour la majorité du serveur, on a ajusté un petit peu, comme les alliés, la plupart des gens voulaient deux alliés, on a pris deux alliés, beaucoup de gens voulaient avoir des nouveaux jeux, euh, argent donc on a mis, on a fait plus focus sur un casino, vous proposer des jeux jackpot malgré qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi donc on a vraiment suivi le plus possible nos, nos euh, sondages sur Twitter mais c'est sûr qu'il y a certains tutos qu on, ou certains sondages, pardonnez-moi, qu'on ne pouvait pas suivre pour des raisons bien simples, qu'on ne voulait pas que ce soit trop cheat le serveur. Même chose pour les récompenses, par exemple, je vous ai montré un, un, le slash récompense, et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit, ouais c'est beaucoup trop cheat, donc on a changé c'est pas de la stomp que vous gagnez, bien sûr les amis, pas. mais on a changé, on va faire les trucs Beaucoup moins cheat cette fois-ci pour vous assurer que vous ayez un euh, quelque chose de moins cheat. Donc ils vont être refaits. Le tweet que j'ai fait, c'est pas bon. Je vais le, le refaire un vu qu'on a suivi vos conseils, bien sûr. Donc, ça porte directement sur euh, la question de XLXA. XLL, XLL, je sais pas exactement, désolé, mec. est-ce que l'obstizienne non pétable sera disponible au shop et les minerais seront tous minables? Donc, euh, l'obsidienne euh, impétable, ce qui est le cripsy, n'est pas obtenable euh, via le shop, mon cher ami, mais est obtenable en craftant, très simplement, euh, un creeper qui est obtenable en votant dans les kits euh, au shop. Vous allez pouvoir acheter... Euh, au shop les creepers, et vous allez pouvoir crafter de la cryptie, donc la cryptie qui est, un piston... qui est incassable, pardonnez-moi, mais qui est pistonnable, donc si vous faites un piston et que vous pouvez pousser la cryptie, si vous dépendamment de vos chunks, et de vos clins, comment vous les avez faites et les chunks, etc, bref, vous allez pouvoir pistonner la cryptie, mais incassable donc voilà, ensuite, euh, les minerais sont minables oui, les minerais sont toutes minables dans la map donc, euh, le crypt euh, tout est minable dans la map, ça. Euh, sauf la volcanite, voilà, la volcanite, en fait, la volcanite n'est pas craftable, elle doit être obtenue au volcan, donc au volcan qui est, qui est disponible tous les... Ça va-tu va marcher? Oui, ça va marcher, qui est disponible, euh, comme vous voyez, à tous les 6 heures, donc voilà, tous les 6 heures qui est disponible, donc euh, c'est toujours disponible pour vous, et vous allez pouvoir à, à, à adorer le volcan. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Euh, juste pour une petite parenthèse euh, Ok, non, il y a quelqu'un qui l'a posé plus, plus tard la question Je viens de le voir, donc je vais y répondre plus tard J'allais parler des buissons, mais on va en parler plus tard Donc, euh, ma cube euh, Combien d'AP par faction et une limite de piston par chunk Donc, pour les AP par faction C'est 2 AP par faction Donc, c'est 4 claim d'AP total euh, non, non, c'est 2 claim d'AP total Donc, vous pouvez avoir seulement, dans le fond, un double AP ou deux AP sur chaque ligne. Donc, euh, si vous avez un... un vous pouvez avoir un AP sur chaque, les quatre lignes, ça, euh, non. C'est genre vous avez un AP là, ben, vous ne pouvez pas en avoir là, ni là, ni là. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas comment expliquer mieux, en fait. Mais, c'est deux AP total. Donc, euh, vous ne pouvez pas avoir plus que deux claims d'AP sur les quatre côtés. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça. Ensuite... Euh... C'était quoi une limite de piston par chunk Il euh, n'y aura pas de limite de piston par chunk dès le début, mais il faut savoir que c'est très important de savoir que les pistons sont déjà très chers à acheter, donc c'est 1000$ l'unité pour un piston. Donc si tu es capable d'en avoir 100 000 pistons, ça veut dire que tu auras dépensé beaucoup d'argent, donc déjà félicitations à toi, mais pour... Je ne pense pas qu'il y aura de problème. Si on voit qu'il y a des problèmes de lag ou quoi, bien sûr, il va falloir trouver une alternative aux pistons, mais pour, pour le début de version, on a fait des changements à la de et tout, de l'optimisation, et normalement, ça devrait être beaucoup mieux. Ensuite, euh, pourquoi une part de KFaction a été vendue à SkillPVP et que penses-tu du futur de KFaction Donc, euh, euh, c'est pas été vendu à SkillPVP, c'était vendu à SK Organisation et SK Organisation il comprend quelques personnes du staff de SkillPVP qui possède est-ce euh, mais c'est pas le serveur en soi c'est deux c'est deux entités différentes deux sociétés différentes mais qui est par le même euh, propriétaire c'est tout et euh, je l'ai vendu en fait pourquoi euh, parce que j'avais pas les ressources nécessaires pour vous proposer un bon serveur de qualité euh, j'avais tout ce qui était euh, argent et tous ces trucs là j'avais tout ça mais j'avais pas euh, le développement je n'avais pas une bonne équipe une bonne structure derrière pour m'aider à faire un serveur propre et euh, qui va pouvoir être capable d'accueillir euh, beaucoup de joueurs sans qu'il y ait des lags, etc. Et en plus, l'équipe de SK ont été super sympas avec moi. Bon, c'est sûr que des fois, ils sont durs parce qu'ils veulent qu'on travaille vite, mais sinon, euh, en soi, ils ont été quand même assez sympathiques et tout. Et puis, on a réussi à mettre un serveur, un launcher en place euh, et recommencer tout de zéro parce que, comme vous savez, on n'avait pas de source ni rien. Donc, on a dû tout refaire et c'est eux qui se sont occupés de tout refaire, contacter les développeurs et tout. Donc, ça, ça m'a enlevé un gros travail pour, pour moi et ça m'a permis aussi euh, d'aller Chercher euh, dans le fond de l'expérience parce que là j'apprends de nouvelles choses et nouveaux trucs. Puis si un jour je refais un serveur tout seul ou si je fais un autre projet dans ma vie, ben, je dois savoir comment bien structurer les trucs. Donc voilà, c'est peut-être une des raisons. Et que pense du futur de action euh, Je pense que cette version-ci va être la version la plus dure euh, parce qu'en en fait on n'a pas énormément euh, de nouveautés. Je vais en parler un peu plus tard. On n'a pas énormément de nouveautés, on s'est vraiment basé sur le, ce que les gens ont aimé, aimé de KFaction V1, V2 et en plus qu'on a un compétiteur de force qui va ouvrir aussi en même temps que nous. Euh, ça va être la version la plus difficile de Action. Si cette version-ci fonctionne très bien, euh, je pense que les ver versions suivantes vont être à, avec beaucoup plus de nouveautés, beaucoup plus euh, futuristes, donc peut-être une, nouvelle, une nouvelle, un nouveau monde, des nouveaux minerais, d'autres trucs comme ça. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose de classique et basé. Donc moi, je vois le futur de Cavaxon euh, plutôt intéressant, en espérant que cette version-ci euh, commence cette version à la fois, que cette version-ci fonctionne. Euh, pourquoi ouvrir un serveur en même temps qu'un gros serveur euh, Donc ça, c'était une question de Max Lego. La, la question suivante était de euh, Salix Salixfr. Donc pourquoi ouvrir un serveur en même temps qu'un gros serveur En fait, euh, c'était pas voulu, c'était pas prévu Donc nous on, avait, on, a, alors, on a trouvé une date On a choisi une date et on a dit On va commencer à faire des, euh, des spoils Donc on a commencé à faire les spoils Et pendant qu'on faisait nos spoils, en fait, Vanadia a sorti euh, Leur date euh, d'ouverture Et puis ça nous a euh, un peu pris sous le choc Parce que on avait choisi quand même la date Quand même bien avant, mais bon, ils ont décidé de choisir La même date que nous Et euh, on doit faire avec Malgré que, bon, voilà Je, peux pas, je veux pas rien dire, je veux pas créer d'embrouille ou quoi Mais euh, voilà, je suis un, c'est ça, on n'a pas, pas, pas fait de compétition quoi de notre côté, du moins. On s'est pas dit, ah, oh, Vanadja, il ouvre cette journée-là, on va faire euh, la même chose pour les faire chier quoi. Nous, c'est vraiment c est, c est un peu hasard de notre côté. Je sais pas si eux ont fait exprès ou quoi. Nous, c'est un peu hasard Donc, tranche de mélange. Possible d'avoir plus d'avantages sur le grade champion. Ouh, c'est une bonne question. Le grade champion, en fait, si vous savez pas, les amis, c'est lorsque vous gagnez la version, donc Warp marchant Lorsque vous gagnez la version, vous avez le grade champion, donc il est en rose comme ça. Et euh, vous gagnez des points boutiques, donc c'est 100 euros la première faction euh, en points boutique, 100 euros la deuxième et 75 la troisième. Mais la première faction gagne le grade champion pour la version suivante. Donc le grade champion, c'est un grade élite, donc le grade élite qui est disponible sur la boutique. Vous pouvez voir les avantages là-bas. Et vous gagnez aussi un tag en plus, donc le tag champion. Vous allez avoir un tag en plus qui va être ici, tag champion. que Vous allez devoir euh, bien sûr le mettre si vous êtes seulement champion uniquement. Donc voilà, il y a quelques avantages en plus, les avantages en plus ça dépend qu'est-ce qu'il aimerait, si on me propose des suggestions peut-être que je pourrais mettre des trucs en plus comme là vous avez un tag en plus euh, mais vous avez tous un grade élite pour toute la version donc euh, ça revient ça fait au même, c'est quoi? Vous avez en plus 100 euros de points boutiques ou que vous achetez des spawners, des trucs comme ça. Donc, euh, c'est plutôt intéressant déjà le grade élite comme il est euh, présentement. Euh, Flow's Red, pourquoi y a-t-il pas de nouveautés sur le serveur? Il y a très peu de nouveautés. Donc, oui, il y a des nouveautés comme vous pouvez le voir avec les buissons, ce genre de trucs-là. Mais comme je vous ai dit juste avant, on a dû recommencer tout de zéro parce qu'on n'avait pas de, de, de source ou quoi, rien. Tout a été reparti de zéro et on a tout refait le mieux possible comme avant et mieux qu'avant. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas euh, de, tant de nouveautés. Mais on a déjà euh, deux cahiers de charges prêt pour deux mises à jour qui arrivent avec par exemple un recycleur euh, qui va être dans la Warzone, vous allez devoir recycler des stuff et le, ça va vous donner des trucs, un truc pour les graines donc pour obtenir les graines plus facilement parce que présentement les graines sont obtenues seulement d'une façon mais on a un composteur par exemple, on a d'autres trucs comme ça, il y a des nouveaux items comme le marteau, des trucs comme ça qui donc, sont déjà vus sur d'autres serveurs mais on va rajouter énormément de trucs comme ça dans le futur de cap parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps et on voulait vraiment proposer un serveur quelque chose de propre dès le début et comme j'ai dit de toute façon aux anciennes versions de cap euh, si on se souvient bien, la de deux les n'était pas là dès le début, ils sont sortis en plein milieu de version Et ça l'a fait revivre la version Donc pour moi je trouve que c'est une bonne chose de rajouter une grosse nouveauté En plein milieu de la version pour essayer de faire revivre un peu le savoir Quand celui-ci est en train de descendre Surtout qu'on a un gros compétiteur qui va être là Donc ça va nous aider de sortir des mises à jour réguliers euh, à tous les week-ends ou tous les deux week-ends Pour pouvoir euh, proposer à nos joueurs Ou attirer des nouveaux joueurs un meilleur gameplay Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveautés Énormément dès le début euh, Natgive, pourquoi K-Faction Que représente le cas Donc pourquoi K-Faction Je sais pas honnêtement. Pourquoi on a choisi ça? Un jour, moi et mon frère, on était dans, mon, le, dans ma chambre et on, on cherchait des noms de serveurs parce qu'on voulait faire un serveur Minecraft il y a très, très, très longtemps, donc en 2015. Et j'avais euh, décidé de l'appeler King Faction, mais King Faction, ça fait quand même vachement long pour un logo et tout. Donc, on a réduit à faction et puis euh, on a abandonné le projet finalement. Et puis un jour, euh, à l'époque, c'était Noclus euh, qui m'avait contacté. Il m'a dit, hé, hey, on est en train de faire un serveur et à l'époque, il travaillait pour fight et euh, il dit, ouais, j'aimerais ça faire un serveur et toi, youtubeurs, nous on est développeurs et builder avec un autre gars qui s'appelait Monsieur Bilka et on a décidé de prendre K-Faction, j'avais déjà un nom, j'avais déjà fait des kits et plein de trucs qui étaient déjà faits donc on s'est dit pourquoi pas prendre k -faction? et on a ouvert k euh, en 2015 sous le nom de k -faction. Et euh, tu peux retrouver des vieilles vidéos Des vieux trailers de la version de Il y avait des pommes en feu Il y a des trucs Plein de trucs d'ailleurs Que pourrait pourrait peut-être ramener De l'ancien k -Faction. Ça fait un throwback encore des joueurs Parce qu'il y a encore des joueurs Comme Monsieur Jordan Okan PVP Il y a encore des joueurs De la version 2015 Qui sont encore présents sur le site J'ai vu qu'il est encore inscrit Ce qui est juste d'ailleurs Merveilleux Merci beaucoup de suivre mes projets Autant autant Donc voilà c'est ça pour l'histoire de k -Faction. Merci Nadie pour ta question. Euh, quelques risques. y, y aura-t-il des réductions de points boutiques pour l'ouverture? Malheureusement pas pour l'ouverture, mais lorsqu'il y aura des fêtes ou des trucs comme ça, nous allons pouvoir rajouter des pourcentages, de, comme par exemple pour la Saint-Valentin, peut-être qu'on va faire un code Saint-Valentin euh, ou pour, Amour pour, sur la boutique. Donc euh, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Je sais pas, je garantis rien, mais s'il y a des rabais, pas pour l'ouverture, mais il y a des événements comme Noël et ce genre de temps-là, on fait des rabais, oui. Donc, merci Calrus pour ta question. J'y vais, comment les buissons seront obtenables? Comme j'en ai expliqué euh, plus tôt ou plus tard hey, ou dans up. les autres vidéos, euh, les buissons sont obtenables pour l'instant euh, par les votes les events et les caisses. Pourquoi seulement cette façon-là? Parce qu'on va développer un gros système euh, de farm euh, autour des buissons. Donc, vous allez pouvoir euh, utiliser un item qui va s'appeler le composteur. Et le composteur va vous permettre d'obtenir des graines euh, de euh, buissons plus tard euh, dans euh, le, les, futures, euh, les futures mises à jour, si on peut dire ça ainsi. Donc, euh, pour l'instant, oui, il n'y a pas vraiment de bonne façon à part voter. Je te conseille de voter pour le serveur. Si tu veux obtenir des buissons, c'est la façon la plus simple d'obtenir des buissons. Ils ont quand même euh, des pourcentages assez corrects, je trouve. Euh, c'est assez correct sur 100, ils ont quand même 2 ou 3% de tu l'obtiennes en votant donc c'est vraiment important de voter pour le serveur si tu veux obtenir des graines donc euh, voilà, merci Giver pour ta question Y aura-t-il des classements factions ou les meilleurs qui tuent le plus de personnes ou ont le plus d'argent, ont une récompense. Euh, pour la le classement des factions, comme je l'ai dit, c'est le classement avec les points. Mais il y a aussi un plugin que vous avez sûrement dû voir. Il va, ça, ça va s'appeler quart, quart Classement. Et ça, c'est pour les joueurs. Donc, voir le nombre de points que tu as inscrit à ta faction, l'homme de kill, le nombre de morts. Et ça donne des plus et des moins, en fait, de points. Et il y aura un classement sûrement pour ça qui va être Top Classement ou un autre truc, on ne sait pas encore. Mais il y a un classement de joueurs aussi. On va pouvoir voir plein de statistiques des joueurs tes nombres de mobs et des trucs comme ça. Donc oui, peut-être qu'il y aura une récompense pour le classement des joueurs. Ben, en fait, je vous pose la question, est-ce que vous aimeriez ça Dites-moi les commentaires. Est-ce que vous aimeriez ça Qu'il y ait un classement juste pour les joueurs, pour, euh, pas juste pour les factions. Donc si vous êtes un joueur solo ou quoi que ce peut-être que ça vous intéresserait. Donc euh, dites-moi les commentaires. Ensuite, Max, encore Max, qui nous avait posé une autre question plus haut, Max Lego 08, encore. Il me dit, Farm to Win ou Pay to Win euh... En fait, c'est un peu des deux. Je vais pas être méchant parce que euh, je vais vous dire la vérité. Je vais pas vous dire genre oui, c'est full farm to win parce que vous pouvez acheter les grades, les kits, les clés, tout ça sur la boutique. Donc oui, ça devient excessivement pay to win. Mais pour compenser ça, on a mis euh, en place euh, un shop où vous pouvez acheter tous les spawners de la boutique. Donc c'est les mêmes spawners de la boutique. Et si vous voyez, ils sont pas très chers 35 000, 75 000, 100 000 75 000, c'est pas très cher euh, comparativement à voilà, comme les kits, vous voyez, 200 000 pour les kit de pillage, 69 000 pour euh, la boutique. Donc la boutique, euh, vous devez farmer. Euh, les melons, les minerais, ce genre de trucs. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça en jeu quand vous êtes à l'éclat. Mais pour voilà, comme ça, vous allez pouvoir euh, acheter tout en jeu. Euh, facilement, donc quand je parle de tout en jeu, je parle de tout ce qui est sur la boutique là. les tags, les grades. Les grades vont pas être là dès l'ouverture parce que peut-être que mon système d'économie est pas super bon et je voudrais pas que tout le monde ait le meilleur grade du serveur dès le début. Donc c'est pour ça qu'on va attendre un peu pour sortir les grades. Mais vous pouvez acheter des tags Québec, etc. Euh, directement, tout est disponible en jeu. Donc c'est, je dirais, farm to win, semi-pay to win parce que si t'as pas le goût de farmer et tu veux l'acheter, tu peux l'acheter et avoir un avantage bien sûr sur les gens. Et les kits, euh, les kits et les grades, ils ont pas de gros, de gros gros, avantages sur le maître légende suprême élite à part le Elite qui donne un full P2, euh, P2, P2, ouais, mais sinon les autres ça donne pas euh, de gros avantages à part euh, le Elite, mais comme l'Elite je dis, il est euros pour toute la version, qui dure environ 5 mois et plus, donc vous êtes bien, vous payez beaucoup moins cher qu'un grade suprême tous les mois, donc voilà, c'est ça pour ça. Ensuite, il n'y a plus d'autres questions à part, il euh, y, y a des gens qui m'ont demandé quel youtubeur qui allait être sur le serveur. Euh, pour cette question-là, je pourrais pas savoir, honnêtement, parce que, ben, comme je vous dis, il y a un autre serveur qui est ce cette journée-là, et euh, ils ont des contrats avec d'autres serveurs etc. donc je sais pas qui va être là sur KaFaction, mais je sais que je vais être là, je vais faire des vidéos, les, les amis, tout, tout, tout, tout, tout. Euh, les jours, je vais essayer de vous proposer une vidéo. Je sais pas si je vais y arriver, soyez sympa parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait du daily upload. Mais je vais essayer de faire des vidéos de base, de présentation de base. Euh, Peut-être même un let's play où -ce que je vais essayer d'avoir moi aussi des participants aux events, ce genre de trucs. Je vais essayer de vous proposer des vidéos de qualité. Et puis euh, on verra bien. Mais bon, pour les youtubeurs qui veulent venir, si vous avez envie de devenir youtubeur, vous pouvez poster une candidature sur le forum. Et puis euh, Miss va s'occuper de ça dès que possible. D'ailleurs, pour les recrutements en guide, nous allons recruter quelques nouveaux guides pour l'ouverture. Donc si vous avez envie de poster votre candidature guide, nous allons regarder tout ça dès que possible, donc vous pouvez poster votre candidature guide sur la catégorie du forum guide Aussi, n'oubliez pas si vous avez des preuves de vos points boutiques ou quoi Vous allez pouvoir les récupérer juste à poster dans problème site Et puis moi les amis, je vais vous dire à très bientôt sur Cafaction Si vous voulez gagner des points boutiques aussi, encore une fois, je l'ai dit je Tweet avec cette vidéo aussi, en ce moment, retweetez-le, partagez-le avec des amis puis vous allez pouvoir gagner Si vous voulez rejoindre le Discord, vous faites slash Discord Vous cliquez ici Là, non, je rigole, vous cliquez pas, vous n'êtes pas encore sur le Ça ferait Vous marquez discord.cafaction.net sur internet et ça vous amène directement sur notre Discord de cafaction pour suivre toute l'actualité. Sur ce, les amis, assez blablaté, je vous aime. Laissez un pouce bleu, ciao ciao.